À prier. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. combo Cher Père Céleste, cher Père d'amour, nous te disons au fond de cœur merci. Tata Tata Bolingo à nouveau nous sommes venus te louer, te glorifier cette occasion tu nous as donné cela à travers les différents kilomètres et des ondes nous pouvons ensemble te dire combien tu es grand nous pouvons louer ta connaissance et nous pouvons louer ta présence et proximité. Cela nous emplit avec aussi une profonde reconnaissance, nous avons compris et nous comprenons de mieux en mieux combien tu nous aimes. Tu réponds quand nous demandons des choses. Et tu es toujours là pour nous protéger, pour nous garder et pour nous conduire nous nous sentons continuellement dans le creux de ta main et même dans nos peines et dans nos pleurs nous pouvons dire que tu ne nous as pas abandonnés plus particulièrement ces moments nous sentons combien aussi tu nous soutiens à travers la parole À travers un qui va devant nous A travers un frère ou une soeur Inspiré par ton esprit qui à nouveau nous donne de l'espérance qui, qui nous soulève et nous permet de traverser ces moments et à nouveau dans la joie nous pouvons progresser sur le chemin de notre foi Merci pour ce que tu as donné, nos familles, nos biens. Merci pour notre apôtre patriarche et les frères et sœurs avec qui nous pouvons travailler et œuvrer. Merci pour pour l'aide que tu as donnée à nos enfants, nos parents. Et à nouveau, nous voulons toquer ensemble sur ta porte. Pour te dire, nous sommes toujours là. Et ici et là, on a toujours besoin de toi. Nous ne voulons pas paraître comme des mendiants. Mes chers Pères Célestes, auprès de qui voulons-nous aller Qu au, Seulement auprès de toi, ton Fils, ton Esprit. Car en cela, nous avons espérance que tu peux guérir et aider ceux qui sont affligés. Consoler ceux qui sont attristé et dans le deuil. Conduire par ta lumière ceux qui ont besoin, ceux qui sont perdus. Et redresser ceux qui ont trébuché et ceux qui ont des difficultés. À nouveau donne ton aide et ton soutien pour ton peuple. Nous pensons à ceux qui se sont affaiblis et ceux qui se sont éloignés de l'Hôtel des grâces permet là aussi que nous soyons des outils dans ta main et avec ton aide on peut aussi les remettre ou aider à ce qu'ils reviennent sur ce chemin nous pensons aussi à nos bien-aimés de l'au-delà permet avec eux l'unité et la communauté de penser que l'atmosphère d'amour qui nous entoure nous permette tous à avaler ta parole. Et à nouveau recevoir force. Nous voulons être un avec notre apôtre de patriarche. Avec nos apôtres, nos évêques avec chaque frère de ministère, chaque sœur qui œuvre. Et dans cette unité, ancrée sur le roc de notre foi, nous puissions persévérer jusqu'à la fin. Permet ton esprit maintenant de nous parler. Et sans que ce ne soit que sur l'inspiration de ton esprit que nous puissions écouter ta voix. Prépare nous nos cœurs aussi pour dimanche prochain. Santifiez-nous. Nous te demandons tout cela au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés en cher frères, chers sœurs, nous sommes heureux. D'être ensemble. Et en préparation pour dimanche prochain, préparez aussi nos cœurs et nos âmes. Par une parole qui nous est donnée en Esaïe, 32e chapitre, les versets 14 et 15. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y jouent, les troupeaux y pèteront, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Bakosundola, Bandako, Katiya ville Oyo, Yaminene, ville Oyo, Atondakina bateau, Akoti Kalapamba la ville Oyo, Batonga makasi, Nanda konayango, Yamolaï, et Kokoma libella, Mabelé à Pamba, Oyo Bapunda yazamba, et Kozalako Sakana. Peba meme ekozzalako ya kulia wana, kasisi ezali, yawe akotondisa biso na molimo na ye mabele oyo ezalaki kobimisa biloko te eekbananda kobota banzete ya mbuma ya kolia pe banzete ya mbuma ya kulia ekotondana na bilangana biso nokolaha jusqu'à la prendre place et les choristes vont nous chanter une cantique Tiwana tonsa bisca to vanda pe bayembi pa pe sabiso zembo Bien-aimés chers frères, chers, chers invités. Encore une fois, nous voulons vous souhaiter un cordial bienvenue. Et nous sommes toujours reconnaissants que nous ayons cette occasion d'être ensemble malgré le temps qui parcourt. À la fois, nous sommes venus pour recevoir force et lumière. Et nous sommes venus aussi pour préparer nos cœurs pour dimanche prochain. Si Dieu permet, nous allons recevoir une parole de notre apôtre patriarche. Et c'est pour cela qu'on se prépare déjà. Au cours de la semaine, un prêtre nous a... Démontrer l'exemple. Lorsque les joueurs sont en train de jouer dans l'équipe, ils sont sur l'attaque, ils veulent marquer un but. Et quelqu'un qui reçoit une passe. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Oh, très souvent, il regarde celui qui a passé le ballon, il est déçu, il met les mains sur la tête. Ouais. Mais très souvent, c'est à cause de celui qui recevait la passe. Mais quand il mingi a a Soit il n'était pas dans une bonne position, entouré de la défense, il ne pouvait rien faire même s'il recevait la, le ballon. Oui, il s'y attendait même pas, il s'est venu au dernier moment, ça lui a touché sur le bras ou rendu le pass inutile. Où il était hors jeu. Et, et, et là, tout l'effort, ça ne servait à rien Mais, Mais parfois, il est en bonne position et il est prêt Il reçoit et il accomplit quelque chose et Tout le monde est dans la joie Nous recevons de l'Esprit Saint Une parole, ce dont nous avons besoin La passe, je dois dire, est parfaite maintenant ce que nous en faisons ça dépend de nous et notre préparation parfois nous sommes hors jeu et ça ne sert pas à grand chose nous pouvons blâmer oh, le prêtre il a mal parlé j'étais distrait je ne pouvais pas suivre j'avais les difficultés mais si on est honnête en soi-même, on doit se demander, est-ce que moi j'étais prêt pour recevoir ça Et si je l'ai reçu, qu'est-ce que j'ai fait avec Tout a trait à la préparation. Si cela m'a touché particulièrement à ces moments où nous recevons les services divins, parfois à la maison, et la transition entre la vie quotidienne et le service divin est très courte, il y a très peu de préparation. On court, on se met devant l'ordinateur, la télévision, on l'allume vite, on se met là. Il a so so la un service divin normal, peut-être on, on doit penser en avant, on doit prendre le bus, on doit marcher, on doit s'habiller, on doit se laver, et même si ce n'est pas conscient, on se prépare en quelque sorte. Même là, nous voyons de temps en temps un frère ou une soeur qui arrive au dernier moment, même parfois, je dois dire, même pour moi, le serviteur, on arrive en retard. Mais de plus en plus, nous faisons un effort pour être là un peu de temps avant de chanter et ou écouter deux ou trois cantiques de nous sanctifier dans la prière, de préparer notre cœur. Et là nous recevons la passe. Mais et Nous recevons le ballon et puis nous pouvons faire quelque chose avec, soit pour notre propre âme ou l'âme de notre frère ou sœur en besoin. C'est pour cela, pour chaque service d'eveil en particulier pour dimanche prochain, nous voulons préparer notre cœur, nous sanctifier et vous allez voir ça va être parfait. De yangoana, pona nyoso. Mingi mingi pona sambo na biso tomi bongisa. bongo yamba le texte biblique que nous avons lu pss, tout de suite, c'était quelque chose écrit il y a des milliers d'années. En Esaïe, le prophète décrit une situation qui est étrange, mais pour nous, c'est aussi assez intéressante. C'est une situation que nous avons vue ces derniers jours. Il décrit une ville à l'époque qui était bruyante et mouvementée, bien, et tout d'un coup il y a une transformation. C'est vide, d'ailleurs, à la place des personnes, on voit des animaux qui commencent à ronger l'herbe, qui commencent à se promener librement dans la ville. Si vous allez au centre-ville à Kinshasa, c'est assez étonnant. Avant ça grouillait, maintenant il n'y a presque personne. Et nous voyons ces images à New York, à Paris, ailleurs où c'était avant, plein de vie maintenant. De dessert. Bon, ça c'est à cause de la situation, le virus que nous sommes en train d'adresser. À l'époque, Esaïe décrivait une ville, on ne sait pas trop quelle ville, peut-être Babylon. Mais plutôt en situation où les enfants de Dieu étaient actifs, ça marchait très bien, et puis tout d'un coup, rien. À cause de la désobéissance ou d'autres causes ou l'éloignement de Dieu. La ville est devenue comme un désert. Et à la place de la vie humaine, on voyait la vie animale qui prenait sa place. Et tout ce que l'homme a construit, considéré comme essentiel et important, est devenu presque nul. Et nous voyons que cela a touché non seulement les habitations euh, des simples, des, euh, de vous et de moi, mais même des riches, ceux qui habitaient dans le palais, étaient touchés. Esaïe utilise cette image afin de pouvoir décrire aussi les circonstances qui prévalaient à son temps. Et puis c'est assez intéressant si vous avez le temps de lire Esaïe 32, mais il décrit aussi ce qui vient quand l'esprit vient et infiltre à nouveau. Et ça, cela devient une ville de paix et une ville de justice. Et là on parle en quelque sorte de mille ans de paix et de ce que Dieu a prévu après. Mais c'est aussi utile cet exemple en préparation de la Pentecôte. Rappelons-nous, il y a 2000 ans, les disciples, les apôtres étaient Frustré était dans une autre situation. Cependant, de notre Seigneur Jésus, ils ont reçu une promesse, rassemblez-vous, restez à une place bien fixe. En acte des apôtres, premier chapitre, ils ont reçu cette promesse, l'Esprit vient et ils ont respecté et Dieu a permis à ce que cet esprit vienne et ça a accompli quelque chose de merveilleux ça a fait toute une transformation Et bongo de ceux qui étaient auparavant peureux et déçus Rappelons-nous de deux que nous pouvons lire en Luc, 20, Luc 24 qui marchait, qui parlait combien ils étaient déçus Leurs attentes, ce qu'ils espéraient, comment ça a été éclaté Ils ont quitté Jérusalem maintenant tout déçu pour aller chez eux et les autres qui se, qu avaient peur, ils se rassemblaient, se cachaient dans les chambres. Ils ne savaient pas quelle allait être la réaction. Et cela après la résurrection de Christ. Et ça a persisté même après l'ascension de Christ. Mais quand l'Esprit est venu, c'est là où ça a fait une transformation. Et transformer ces gens père eux à ceux qui étaient pleins de courage. Ceux qui me vous voyez à peine... Se présenter en public avait pas de difficultés. Ils allaient maintenant. Et haute voix avec courage. La seule chose qui a fait la différence en ce moment, c'était l'effusion de l'esprit qui a permis cette transformation. Ils ont reçu le courage numéro 2, il y avait la multiplicité de langues. Les gens qui venaient de partout, d'Égypte, de Jérusalem, et de Rome, de Libye. Chacun avec leur langue à eux. Écoutez l'Évangile qui était parlé de façon qu'ils pouvaient comprendre et ce qui a permis à ce que ceux qui étaient des différents peuples puissent écouter le même message ensemble pouvait être édifié fortifié recevoir ensemble la lumière et transformer des différentes personnes en seul. Le peuple donc ça a fait de plusieurs ans. et en troisième chose l'effusion de l'esprit a donné la joie et un Parce que la promesse donnée par le Seigneur Est accomplie Joie parce que Cette promesse ils ont pu vivre ça. Joie parce que l'esprit est entré en eux, ils voyaient cette transformation. Joie parce que l'impossible où plusieurs peuples étaient différents et dispersés pouvaient être un. Et et alors c'était la naissance de la première église apostolique. De la première église chrétienne, ce qui était impossible. Chaque personne avait sa croyance, sa dénomination. Et là, des différentes sources, ils sont devenus une seule église. Ça, c'était l'efficacité de l'Esprit Saint. Et nous pouvons. D'utiliser la comparaison donnée par Esaïe, le désert est devenu comme un verger. Un verger, c'est quoi C'est un champ où pousse de fruits et de légumes, des choses qui sont utiles. Et l'anga Oyo, et ça vient d'être là où il y a des obotes à bamboum et ça une La place inutile devient une place utile. Et si vous avez la place utile, comme ici une tina. une évolution maintenant, la place utile, fruits et légumes maintenant devient ah, une forêt. Mais quand vous avez la tina, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme modene. Dans l'exemple des d'Esaïe, la forêt est l'idéal. C'est qu'aujourd'hui on protège les forêts, ça devient à la une. Bien et nous avons raison dans la forêt, ceux qui sont entrés dans une forêt. Trouve de l'ombre. frappé par le soleil. Ils peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin. Il y a la fraîcheur. Il y a... Tout ce qu'il faut manger, légumes, même les animaux. Vous avez de quoi construire une habitation. Tout ce que l'homme a besoin se trouve dans la forêt. L'Esprit Saint fait en nos jours cette transformation. Parce que nous pouvons vivre, être, ici-bas, dans un désert. On peut dire non mais il y a beaucoup de monde, Ils nous ne sommes pas seuls. Toi qui colobate, toi Zalina batuebe les zingazinga, Même si en ce moment nous avons l'isolement, le confinement, oh, la famille est ensemble. Attasoki na mo colona lelo, toi Zaliba yakobomba mais si kamoko, mais Lisanga elibotez si kamoko. Mais nous pouvons être ensemble, mais il n'y a pas la vie. Toi qui cause kasi bon Moizalité. On voit dans la famille douze enfants, mais la vie, la croissance n'est pas dans la famille. Le coco peut être là entouré des enfants Mais personne ne parle Il est isolé, il est seul Et On dit papa ça va, ça va bien. Mais on n'entre pas en profondeur Tu peux être à l'école dans ta classe Entouré d'une centaine d'autres étudiants À l'université Mais te sentir comme les apôtres Seul, isolés pas compris. Désolé, je croyais qu'il y avait plus que ça. Un couple peut être ensemble. Mais ils ne sont pas ensemble. Le couple, la relation, c'est un désert. On parle, mais on ne parle pas. Il y a une conversation, mais il n'y a pas la vie. L'esprit vient transformer ça. Et permettre afin qu'à nouveau, dans la famille, dans le couple... Dans notre entourage, il y aurait la vie. De ce désert jusqu'à un verger, jusqu'à une forêt. Inspirons nous, l'amour nous pousse à être ensemble. Cherche une communion fraternelle Cherche à s'entendre C'est comme Paul aussi en 1 Corinthiens 9 Avec les juifs, avec les romains, avec les pauvres, avec les riches Ils se faisaient comme eux Les autres disent oui, caméléon spirituel oui, c'est pas mauvais Mais Il Reste ce qu'il était Il était apôtre Enfant de Dieu rempli de l'Esprit Mais l'Esprit le permet à pouvoir adopter Et s'approcher à l'un et l'autre Pas pour ses propres besoins Bien. Mais afin que le salut puisse être apporté à plusieurs peuples. Dans plusieurs circonstances c'est l'esprit qui permettra la transformation je ne parle pas d'être riche d'être même en bonne santé mais je dis d'avoir à nouveau la vie là où la vie n'existe pas où on fait semblant de la vie mais ce n'est pas la vraie vie l'esprit de nos jours nous pousse à parler de notre foi et je sais que ce n'est pas facile pour les uns et les autres comment réallumer le feu comment mettre à nouveau dans notre famille ou parler de la foi. De la foi. Je, dis, je ne sais pas comment dire, je ne connais pas la Bible, je ne suis pas expert dans tout cela. Ne vous en faites pas, Matthieu 10, le Seigneur a promis. Ne vous en faites pas, parle seulement. L'esprit va vous aider Notre frère, notre soeur se trouve dans un désert Il a perdu quelqu'un il est en deuil Et on s'est dit, mais moi je ne peux pas aller, je ne sais pas quoi dire Ils chercheront ça, moi je n'ai pas ça, qu'est-ce que je peux offrir Pour le jeune euh, inconfortable, ne sait pas comment, comment dire Allez, bon appelez Benga. Parlez, Le bas. vous allez trouver que l'Esprit vient ça a poussé on peut lire un, encore un deuxième acte 37, là où ils ont reçu la parole et entre eux ils ont dit homme, oh, frère, qu'est-ce que nous allons faire et avec cette énergie de l'esprit nous voulons parler de notre foi et avec cette énergie de l'esprit nous voulons parler mosala na foi à la famille. Ça ne veut pas dire de marteler l'évangile. Montrons l'amour Montrons l'espérance Les différents fruits de notre verger De notre jardin Amour, joie, patience, bonté Bienfaisance, la fidélité Maîtrise de soi C'est ça qui est dans notre jardin Et que nous allons utiliser ça, c'est la troisième, peut-être, efficacité de l'esprit. Ça provoque la joie et la confiance. Celui qui plante un jardin. Bien sûr, c'est beaucoup de travail, des soucis. Mais quand ça produit le, fou, le, le fruit, ça donne la joie. Et, Et ça, ça procure pour la famille ou bien la ville, ou la population, la confiance. Parce, sengo. parce que j'ai planté nous avons une certaine confiance. Tout vient de Dieu, mais nous sommes assurés. Et ici, par la canal de l'Esprit, nous avons ensemencé notre verger au sein de notre famille. Que notre communauté est ce verger ou cette forêt au moment où c'est chaud dans la vie courante, nous avons des difficultés, nous avons soif, nous courons vers la forêt. Et cela un lieu de paix, de joie. De confiance et de, où on peut être à nouveau ressuscité. Et ce qui était dessert est transformé en forêt. C'est ça que nous fêtons dimanche prochain. Et qui nous pousse à être profondément reconnaissants. Envers notre Père Céleste qui nous donne cette et pas y'a un zambé tatanabiso azopé sa visso ma coquille oyo d'être enfant de l'esprit. Ya cause à la banane Molimo. Amen. Amen. Nous aujourd'hui sommes ensemble avec l'apôtre Makaya. Les lots aux alliés longo n'entomane à bisso Makaya. L'amabilité de venir nous servir à la canal de l'esprit à Zalana Bolingwa Poya pour être sa visso Nazela Molimo. Et la chorale va interpréter une cantique. Frères et sœurs dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie qu'on s'approche de la réalité de grâce. Au moment où nous attendons la Pentecôte à venir, nous sentons déjà la chaleur de l'évangile. La présence du Saint-Esprit dans l'humanité crée toujours des répercussions. On a vu ça aux apôtres de la première époque Au début, ils avaient peur Ils étaient déçus ils ne pouvaient pas se présenter devant le public. Mais quand le Saint-Esprit descendit sur eux, ils, ils avaient la force et le courage de se présenter devant leur public. Ils ont même prêché avec beaucoup d'autorité. Le discours de l'apôtre Pierre a marqué tout le monde. Même s'il y avait une certaine division entre les uns et les autres. Mais finalement, il y a des gens qui se sont ajoutés à la foi de l'évangile. Nous avons parfois peur bien honte de rendre témoignage de notre évangile. Parfois, on a honte de joindre les mains pour prier. Mais le Saint-Esprit qui est en nous enlève toute cette honte-là. Et nous pousse à prier avec force. Nous parlons de l'évangile que nous avons reçu. Nous invitons les uns et les autres à se joindre à nous. C'est ça qui crée la communion entre le peuple de Dieu. L'autre répercussion, c'est la diversité des langues. Comme il y avait beaucoup de peuples à Jérusalem à ce temps-là. Quelle est la langue qu'il fallait utiliser pour que tout le monde comprenne l'évangile Et c'est le Saint-Esprit qui a créé la multiplicité des langues Pour que tout le monde puisse entendre l'évangile dans sa langue maternelle Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 6 Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 6 Na verset 6 L'apôtre Jean avait vu un ange qui volait par le milieu du ciel. dommage Jean. à mon Cet ange avait en lui l'Évangile éternel. Cet ange avait en lui il prêchait l'Évangile à, à, à toute nation. À toute tribu. À toute langue. Et à tout peuple. Vous voyez que l'Évangile éternel concerne tout le monde. À toute période. Même ceux qui sont dans le séjour des défunts. C'est un Évangile éternel qui doit sauver l'humanité. Et c'est le Saint-Esprit qui donne accès à tout le monde pour qu'il reçoive cet évangile. C'est une très bonne répercussion du Saint-Esprit dans l'humanité. Le Saint-Esprit crée aussi la joie. La joie à l'accomplissement des promesses divine. Entre nous les hommes, il y a une certaine méfiance. Quelqu'un peut promettre à l'autre de faire quelque chose. Il a la volonté d'accomplir sa promesse. Mais devant certaines contraintes, il a vraiment des difficultés pour réaliser ce qu'il a promis est Ce que Dieu a promis à l'époque du prophète Esaïe On a vécu son accomplissement le jour de la Pentecôte Nous continuons à vivre cet accomplissement jusqu'à aujourd'hui. Et notre joie c'est d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus Écrire. toujours dans les livres d'Apocalypse chapitre 19 verset 7 l'Esprit e... Saint nous demande de nous réjouir et d'être dans l'allégresse car les noces de l'agneau sont déjà L'épouse est déjà préparée. Nous devons nous préparer en cet accomplissement-là. Parce que nous sommes invités à prendre part au noce de l'agneau. Nous devons utiliser le Saint-Esprit qui nous pousse à avoir le courage d'affronter ce qui est devant nous. Et nous saurons prendre des décisions utiles devant notre Dieu. Et tout cela se fait dans la crainte de Dieu. Si dans le livre de prophète Esaïe, on parle des déserts qui, qui, qui changent en une grande forêt mais aujourd'hui nous voyons des grandes forêts qui se transforment en désert peut-être parce qu'on est en train de couper les arbres ou bien on est en train de convertir ces milliers-là mais ce que Dieu a promis, là où il y a les déserts il va les transformer en grandes forêts et c'est ça la richesse de notre foi et de notre espérance Pour le jour de retour de notre Seigneur Jésus Christ Amen Amen. Mais bien aimé Pour récupérer une forêt comme l'apôtre a dit Il faut planter il faut planter les arbres, il faut protéger c'est ça que nous sommes inspirés à faire on peut dire tout est dans la main de notre Père Céleste mais nous voulons être des instruments dans sa main il a besoin de toi et moi il m'a donné, il t'a donné son esprit pas tout simplement en honneur mais afin que nous fassions quelque chose avec c'est ça notre désir quand j'ai lu ce matin l'image que Esaïe a dessiné de la ville abandonnée. Une pensée est venue aussi pour nos communautés qui en ces moments sont un peu abandonnés et peuvent ramasser maintenant beaucoup de poussière. Être envahie par des herbes je pense que nous pouvons quand même y aller. Nous ne sommes pas interdits pour aller nettoyer. Un apôtre à l'est du pays a parlé de cette nécessité et nous sommes tout à fait d'accord. Toma moko na ngambo mboka apesa ki nda kisapala bakia ngo etezali Rien n'empêche parce que toi et moi nous allons à la communauté regarder si c'est là si en difficulté et faire quelque chose Et lokomoko te zopeksabisu ete Tomeka koleka atana sima ngonga na kati ya communauté lisanga na biso kota le lokoni ni ebebi po ete tobongisa On nettoie pour réparer que ce soit prêt lorsque les activités recommencent Tobongisa toleksa kombo pona une temaille po ete za ya kombisa ma à nouveau c'est quelque chose que nous pouvons faire par amour de l'œuvre, par amour de notre communauté et de notre frère et soeurs. nous voulons nous préparer aussi pour recevoir le pardon de péché l'exemple au début, le Seigneur va nous donner une passe maintenant de pardon maintenant ça demande ça dépend de notre position zokande yango être la jeu la tête ailleurs, ces paroles passent Et ça n'aurait aucune efficacité Nous pouvons nous préparer malgré nos imperfections Afin de recevoir ce pardon Convenablement avec le pardon Pouvoir pardonner les autres Parvenir à atteindre de plus en plus la perfection requise par notre Seigneur Jésus-Christ. La préparation, ce n'est pas facile. Nous disons souvent... Surtout pour nous, les hommes, ces paroles qui sont difficiles à prononcer. Les sœurs, ils le disent plus facilement. Numéro un, je t'aime. C'est très difficile pour l'homme de le dire. Pourtant, nous sentons cet amour comme toute autre personne. L'autre parole difficile. C'est ma faute. On est très vite à dire ça, c'est la faute des autres pour dire que c'est ma faute. Ça, ça prend un certain courage. la l'Esprit nous donne ce courage maintenant. Admettre, le dire. Et le troisième mot difficile parfois. Pardonne-moi. Parce que cela implique que la faute est à nous. Mais ça fait partie de la préparation. Nous pouvons le dire facilement dans la prière auprès de notre Père Céleste, à huis clos, dans notre cœur. Mais le pouvoir le dire à notre épouse ou à l'enfant ou à notre proche, je m'excuse. Vraiment, ça c'est difficile ne vous en faites pas. Pour yo Mettons-nous sur le chemin, le Seigneur nous aiderait, l'esprit, nous nous aiderons à prononcer ces paroles. Et ceux qui écoutent ces paroles ou les tentatives, ils ne seront pas trop exigeants non plus, ils comprendront. Nous sommes continuellement en préparation. Semaine prochaine, maintenant pour le pardon. La chorale va nous aider à préparer nos cœurs pour le pardon de péché. prononcer la prière que le Seigneur nous a enseignée. Prions. Notre Père qui, qui est aux cieux, que ton nom soit, nom soit sanctifié, que ton, ton règne, règne vienne, que, que ta, volonté ta volonté soit faite sur la terre comme, la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.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 Merci, cher Père Céleste, pour le pardon que tu nous donnes. Pour cette paix qui envahit aussi nos cœurs. C'est une consolation. Et qui nous permet de ne plus avoir honte. De ce pardon recevons aussi la force de ne pas au désespérer. Mais pour dire il y a encore de la chance. Par le sacrifice de ton fils, nous avons été à nouveau lavés complètement. Et nous pouvons être parés comme une épouse. Apprêté pour le retour de, du Seigneur Nous voulons faire tout à rester dans cet état Aide-nous en cela, Père céleste Bénis ton peuple nos frères, nos sœurs qui se mettent sainte œuvre. Tu connais aussi leurs soucis, nous mettons ça aussi entre tes mains. Protège ceux qui œuvrent aussi pour nos soins corporels. Qu'ils puissent recevoir de toi aussi une protection particulière. Nous prions pour le pays, pour la ville, les différentes villes ici Pour les champs Nous prions pour les autorités Accorde ton aide et toute sagesse Et permets qu'ils ressentent ta présence et aussi ton esprit qui les guide surtout chez Père Céleste, soit avec nos jeunes, ceux qui veulent étudier à la fois ici-bas. Mais ceux qui ont pris aussi un retard pour leur formation spirituelle Permet à ce qu'ils puissent garder l'intérêt et pousser des racines profondes dans l'œuvre. Et aide les jardiniers qui prennent soin de ces petites plantes afin qu'il puisse faire la bonne chose. Nous te demandons ça au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons clôturer le service divin. Cher Père Céleste, à la fin de ces moments, merci. Pour parole, pour grâce, pour le pardon, pour, pour cette union d'esprit malgré la licence. Cher Père céleste, garde-nous ensemble nous t'apportons nos offrandes de différentes façons en ces moments Mais que ta bénédiction puisse rester là-dessus tu vois toutes choses les sacrifices l'amour de tes enfants les différentes interventions ce n'est pas important que l'homme les voit car c'est fait en amour envers toi mais bénis cela Prépare le chemin pour dimanche prochain. Et la visite éventuellement de ton serviteur dans ce pays. Qu'une bonne planification puisse être faite pour cela. Bon, si ton fils vient, cher Père Céleste, en ces moments, on n'aurait pas besoin de ces plantes. C'est pour cela que nous t'implorons que tu puisses l'envoyer rapidement. Et de faire en sorte que nous soyons tous prêts, prêts pour son arrivée. Que ta grâce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 Bon Zenga, y'a un colo Polingo Yézu, Tata, Pebo Kangamina Molimo Monsantou, et Zalanabino Banso. Amen. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Mes chers invités, vous êtes toujours les bienvenus. Si Dieu permet, même canal, même, même moment. Sauf pour dimanche prochain. Suivez les, les annonces que vous allez recevoir des, des apôtres et sur Facebook. Où on va vous informer exactement l'heure et le moment. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse tous. Jusqu'à ce qu'on peut se revoir. Coral s'il vous plaît.